agréable, ça fait de proudre dans le micro. C'est bien comme ça, ça va, bien. Allez, ça marche. Que... Euh, briefing dans 3 minutes. Euh, il manque qui On a tous parlé un peu rapidement, mais on va préciser ce point parce qu'on va vous demander. Euh, dans nos métiers, dans notre vie, euh, on côtoie beaucoup de gens qui sont de plus en plus sensibles euh, aux médecines, thérapies alternatives. Euh, sur notre organisation maintenant vous avez chacune vos stands, chacune et chacun. Je pense que tout le monde a trouvé ses marques au niveau de l'installation. Vous êtes tous super beaux, donc euh, souriez parce que vous allez aller filmer. Patrick yeah Est-ce que t'es là Oui. Voilà, on pas fort. Hein, Patrick est un garçon discret, c'est pour ça qu'il filme les autres. Bref, <rire> ouais, donc merci euh, merci pour euh, bah, vos prouesses vestimentaires. Je trouve ça trop beau, j'adore. On est magnifique. Et, euh, et on est magnifique et on est magnifique euh, donc vous avez vos stands tout le on a trouvé ces marques au niveau de l'organisation vis-à-vis des visiteurs donc les visiteurs ils vont trouver quoi première des choses ils vont trouver euh, en démonstration accessible gratuitement durée 10 minutes des soins manuels que ce soit du massage que ce soit du reiki euh, des choses à déguster euh, donc là je pense à jennifer et je pense à estelle des plantes médicinales et aromatiques Qu'est-ce qu'ils vont trouver d'autre Ils vont trouver un atelier euh, sous le chapiteau qui est derrière nous euh, dans lequel auront lieu euh, ce qu'on peut appeler les cours, les démonstrations de yoga, de qigong, de respiration tibétaine. Euh, ce sont des ateliers qui durent 15 minutes. Euh, de la même manière que les massages gratuits qui durent 10 minutes, c'est timé. Donc on a bossé des semaines, ça ne se voit pas là sur nos figures, mais on a bossé des semaines pour mettre au point euh, les plannings. Alors on a été gentil, hein, on a prévu un petit peu de battements avant et après chaque soin, après chaque euh, démonstration, etc. Mais un peu. Donc il y a une seule contrainte dans ce salon. Il y en a une. On, on tient le timing. Il y a une grosse horloge ici. Il euh, y en a une dans l'atelier, il y en a une dans chaque salle privée. On tient, on tient le timing. On a un petit peu de marge, évidemment. Mais on a beaucoup de demandes, donc on tient le timing. Au niveau des soins euh, payants, euh, je vais passer rapidement là-dessus et après Elodie, éventuellement, répondra à vos questions si le micro lui fait pas trop peur. Euh, au niveau des soins payants, euh, on en a vu un peu. Les échantillons, les massages 10 minutes avec les listes Oui. Alors, ça, ça répond à la question qu'on posait tout à l'heure. Voilà. Alors, il n'y a aucun souci, j'aurais dû faire le briefing plus tôt. Ne t'inquiète pas, j'aurais dû faire le briefing plus tôt. Je vous ai fait venir à, à tôt et je fais le briefing, que je vous montre. Si j'ai de la place, non, euh, pas, pas besoin de place, pas besoin possible. de faire de grands gestes, pas besoin d'une salle de bain, si alors, alors tout va bien. <rire> Isa, Isa, euh... Toi, est-ce que, est que tu veux ton planning ici Oui ouais.